Cette maquette représente l'ensemble des éléments vasculonerveux au niveau du poignet et de la paume de la main. De côté médial, on remarque ici le pédicule unaire. C'est l'artère unaire avec en dedans lunaire unaire. Et en dehors du de pisiforme, on voit que lunaire unaire il va se diviser en deux branches une branche motrice profonde et une branche superficielle sensitive. La branche superficielle du nerf ulnaire passe en avant du ligament annulaire antérieur du carpe, puis descend au passe en avant de l'imminence épothénare, énervant en superficie le corps palmaire et se divise ensuite en deux rameaux un rameau interne qui va devenir le collatéral interne du cinquième doigt et le rameau externe qui va passer ici et il est coupé au niveau de cette maquette et qui va se diviser en deux branches donnant le collatéral externe du cinquième et le collatéral Interne du quatrième doigt. Donc, tenant compte de cette ramification de la branche superficielle du nerf ulnaire, une on peut déduire le territoire sensitif au niveau de la paume de la main. Donc, c'est la partie médiale de la paume de la main avec tout le cinquième doigt et la moitié interne du quatrième doigt. La branche profonde du nerf lunaire, qu'on voit ici en jaune, traverse l'imminence hypoténar. Donc on voit disséquer les, les plans superficiels pour suivre cette branche. Et on voit qu'il va décrire une courbe et se dirige en dehors. Donc il va énerver tous les muscles de la loge hypothénale et tous les muscles interosseux, palmaires et dorsaux. Puis, il pénètre dans la partie profonde de l'éminence ténard où il énerve l'adducteur de pouce et le faisceau profond du court fléchisseur de pouce. La branche profonde du nerf, ulnaire et le nerf des mouvements de la main. Sa paralysie entraîne un gros déficit avec manque de précision et de mesure dans les mouvements complexes. Le signe du journal euh, ou signe du froment qu'on a déjà expliqué traduit la paralysie de l'adducteur du pouce qui est très mal compensé par la flexion de la phalange distale par le fléchisseur propre du pouce. Le médian arrive dans la région palmaire en passant sous le ligament annulaire antérieur du carpe. Ensuite, il va se placer entre les masses du muscle ténarien et hypothénarien. On voit que le nerf il est coupé euh, au niveau de cette maquette. Ensuite, il va se diviser en deux troncs terminaux. Le tronc externe donne un rameau ténarien musculaire qui est moteur et qui énerve le cours abducteur de pouce, le poson de pouce et le faisceau superficiel du cours fléchisseur de pouce. Le tronc euh, interne va donner les nerfs digitaux palmaires communs de premier, deuxième et troisième espace. Euh, on a le nerf digital palmaire commun de premier espace, qui va donner les nerfs digitaux palmaires propres de pouce latéral et le médial de pouce qu'on voit ici en jaune. Elle donne également le nerf digital palmaire propre latéral du deuxième doigt et le nerf du premier muscle lombrical. Le nerf digital palmaire commun du deuxième espace va donner le nerf digito-palmaire propre médial du deuxième doigt et latéral du troisième doigt et le nerf du deuxième muscle lombrical. Le nerf digital palmaire commun du troisième espace va donner le nerf digitopalmaire propre médial du troisième doigt et latéral du quatrième doigt. Et chaque nerf digital du nerf médian dans un rameau pour la face dorsale des phalanges moyennes et distales correspondantes. Par le rameau thénarien et les nerfs des deux premiers lombricots, le rôle moteur du nerf médian est triple. Il permet la position du pouce aux autres doigts par le court fléchisseur et par le posant du pouce. Il permet l'abduction de pouce par le court abducteur en synergie avec le long abducteur qui est énervé par le nerf radial. Il permet également la flexion des premiers phalanges et extension des deuxièmes et troisième phalange au niveau de l'index et du médius par les deux premiers lombricots. Donc en fonction de cette cartographie des branches sensitives du nerf médian, on peut euh, déduire la, la, le territoire sensitif au niveau euh, de la main, c'est-à-dire le territoire sensitif du nerf médian correspond à la face à la moitié euh, latérale de de la paume de la main, comprenant la face palmaire du pouce, du de deuxième, du de troisième et la moitié latérale du quatrième doigt. Concernant les artères de la main. Ils proviennent des artères radiales et ulnaires qui sont unies par des différentes anastomoses qu'on va étudier tout à l'heure. Cette arcade palmaire superficielle est formée par l'anastomose entre l'artère ulnaire et une branche de l'artère radiale qu'on appelle la branche radiopalmaire. Parmi ces anastomoses, on a l'arcade palmaire superficielle qui est formée par l'union de l'artère ulnaire et du rameau palmaire superficiel de l'artère radiale. Ce rameau superficiel de l'artère radiale appelé également artère radio-palmaire. L'arcade palmaire superficielle réalise une courbe à concavité supérieure et par sa convexité, elle donne quatre artères digitales numérotées de dedans en dehors. On a la première digitale, on le voit ici en rouge, qui devient la collatérale interne du cinquième doigt. La deuxième Digital, qui donne le collatéral externe du cinquième et interne du quatrième. La troisième digitale qui donne le collatéral externe du quatrième et interne du troisième. Et la quatrième digitale qui donne le collatéral externe du troisième doigt et interne du deuxième doigt. Donc, en tout, on a sept collatérales à partir de l'arcade palmaire superficielle. On a expliqué tout à l'heure que l'arcade palmaire superficielle est formée par l'anastomose entre l'artère unaire et le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale. Alors, l'arcade palmaire profonde il est formé par l'anastomose entre l'artère radiale et le rameau palmaire profond que l'on voit ici en rouge de l'artère unaire. Et ce rameau palmaire profond va accompagner la branche profonde d'unaire unaire. Donc on va essayer de disséquer le plan superficiel pour arriver au plan profond et pour identifier cette arcade palmaire profonde. On remarque également que l'artère radiale va contourner donc le carpe et devenir postérieur et passer par le premier espace interosseux et pour retourner ensuite, se retrouver au niveau de la paume de la main à travers le premier espace interosseux. Et il va se retrouver au-dessous de la polyvrose palmaire profonde il s'anastomose à plein canal avec l'artère unopalmaire ou le rameau palmaire profond de l'artère unaire et formé l'arcade palmaire profonde. Ainsi formé, il réalise une courbe à concavité supérieure à 1 cm au-dessous de l'arcade palmaire superficielle. Il est recouverte par la polyvrose palmaire profonde il repose directement sur le plan interosseux et il est accompagné par la branche profonde du nerf, unaire. Qu On qu'on voit ici en jaune. Au cours de son trajet, cet arcade donne des branches collatérales ascendantes, qui sont grêles et courtes destinées pour la deuxième rangée de cas, et des branches descendantes, qui sont les plus importantes, se forment de quatre interosseuses palmaires. Qui sont de dehors en dedans. On a l'interosseuse du premier espace qui donne le tronc des collatérales du pouce qu'on le voit ici et la collatérale externe de l'index. Et les interosseuses du deuxième, troisième et quatrième espace. Descend chacune dans l'espace correspondant et s'anastomose avec les artères digitales issues de l'arcade superficielle. Au niveau du dos de la main, on reconnaît les plans superficiels de couverture. Après l'excision du tissu cellulaire succutané de la peau, on a les vaisseaux et les nerfs superficiels. Les vaisseaux superficiels sont représentés par quelques artérioles très grêles, mais surtout par des veines très volumineuses. Il existe habituellement trois ou quatre troncs veineux ascendants parmi lesquels on individualise en dedans la salvatelle de petit doigt euh, qui continue la direction de la collatérale interne du cinquième doigt. Et euh, en dehors, on reconnaît la veine céphalique du pouce. Le plan vasculaire du dos de la main est essentiellement formé par l'artère radiale et par l'arcade dorsale de la main. L'artère radiale n'a qu'un très court trajet dans la région dorsale de la main. Il y pénètre à sa sortie de la tabatière anatomique en passant entre le plan osseux et le long extenseur de pouce. On a également l'interosseuse dorsale de premier espace qui est née de l'artère radiale après un court trajet vertical à la face postérieure du premier espace interosseux dorsal, il se divise pour donner la collatérale dorsale interne du pouce et la collatérale dorsale externe de l'index Vous voyez ici en rouge L'arcade dorsale de la main, beaucoup plus grêle que les arcades palmaires, est formée par l'anastomose de l'artère dorsale de Carpe, née de l'artère radiale dans la tabatière anatomique, avec la cubito dorsale, branche de la cubitale. L'arcade ainsi formée a une direction transversale. Cette arcade dorsale donne des rameaux ascendants très grès pour la face postérieure des articulations du de poignet et des branches descendantes qui sont les artères interosseuses dorsales des trois espaces intermétacarpiens les plus internes.